Je suis brocanteur dans le Haut-Var, tout près des gorges du Verdon. Ma principale activité est de vendre sur internet. Je travaille donc sur un blog et euh, je vous mettrai les liens de mes posts sur euh, toutes mes vidéos. Vous aurez le lien pour le post complet avec toutes les photos. Nous aborderons aussi, euh, comme à l'habitude sur la chaîne, je mettrai des films de, de mécanismes d'horlogerie, de gramophones en marche avec des musiques sympas du coup. Tout dépend, ce sera au gré de ce que je chine. Nous irons chiner aussi. Nous irons chiner, nous irons, euh, je vous donnerai de bonnes adresses où aller chiner, où je me fournis. Nous irons voir comment ça se passe sur les vides greniers le matin, avec les gens euh, où on essaye de faire de bonnes affaires. Et euh, où on rencontre tout plein, tout plein de gens très sympathiques, euh, des brocanteurs très sympas. Alors, nous, je vous ferai quelques tutos pour nettoyer un cuivre un euh, petit secret, permet de nettoyer un cuivre rapidement et sans trop forcer et frotter des heures. Euh, bien qu'il faut un petit peu frotter, quand même, on n'a rien sans rien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas de me suivre, de suivre ma chaîne. Au revoir. Euh... Coupe. Coupe.